Comment rendre actifs les étudiants dans le développement de leurs compétences C'est le pari d'un enseignement de sciences poraines qui propose aux étudiants de concevoir, produire et animer un escape game pédagogique. Le but de ce jeu pédagogique est de s'échapper en résolvant des énigmes portant sur l'histoire ou la géopolitique. Ce LearningScape, créé par les étudiants eux-mêmes, est un prétexte pour développer de nombreuses compétences transversales, telles que la gestion de projet, la communication ou l'usage d'outils numériques collaboratifs. Les étudiants analysent leur dynamique de groupe, les forces et les faiblesses de leur collectif et s'auto-évaluent. Grâce à un partenariat avec l'Université de Rennes et de Rennes 2, ils ont l'occasion de découvrir des Fab Labs, des tiers-lieux dédiés à la fabrication numérique, pour créer des énigmes avec des imprimantes 3D ou des découpeuses laser. On peut voir ici les réalisations des étudiants. Les étudiants apprécient en particulier le travail en équipe interculturelle et la production d'une réalisation concrète faisant appel à leur créativité. À travers ce type d'enseignement, Sciences Po Rennes transforme l'expérience des étudiants grâce à un apprentissage actif et ludique. Alors, venez découvrir comment apprendre autrement à Sciences Po Rennes